J'ai rencontré Ada, qui est venue me voir pour me dire qu'elle avait une histoire à raconter. J'arrive pas à commencer, mais je vais, je vais y arriver. Et là, c'était la deuxième fois. C'était la plus violente. Je sentais plus rien. Je regardais la scène depuis le plafond. Adam a raconté comment elle avait été violée trois fois dans la même semaine par un, un homme qu'elle connaissait. Quand elle, elle a commencé à me raconter cette histoire, en fait, ce qui m'a choqué, c'est que moi, qui suis assez euh, féministe primaire, disons, euh, j'ai commencé à, à sentir une sorte de scepticisme, parce que justement, elle s'éloigne complètement de l'image fantasmée qu'on a du viol. Il y a une espèce de construction dans notre société d'une image du violeur qui serait un espèce de monstre, un homme sadique, pervers. Euh, Peut-être même un peu débile mental, ce qui n'est absolument pas le cas. Je crois un tiers des viols ont lieu dans le couple. Tout ce que je savais saisir, c'est que manifestement, c'est lui qui savait. C'est lui qui décidait. Tu entretiens un mépris, et une haine pour lui. Et euh, c'est très difficile de se débarrasser. Je lui ai demandé d'écrire ce texte et j'ai demandé, j'ai commencé à chercher des, des personnes qui pourraient l'interpréter et le commenter, parce que je voulais que les gens en fait, me disent ce que ça leur avait fait de se mettre à la place de Ada Donc il y a eu 28 personnes pour le film, on avait 4 heures par personne, euh, du coup on filmait 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, on allait chez les gens, ils le savaient, depuis le début je voulais filmer les gens chez eux, parce que pour moi c'était hyper important, je me disais, euh, voilà, votre intérieur... Euh, Raconte aussi quelque chose de vous. Un des trucs qui était très important pour moi par contre, c'est qu'on comprenne bien que c'était un témoignage et qu'il ne s'agissait pas d'une fiction. Que, que chacune de, de ces personnes reprenait euh, l'histoire de quelqu'un qui existe. C'est un documentaire à la voix sur Ada, c'est un documentaire euh, euh, sur les personnes, les 14 personnes qui révèlent une partie de leur histoire. Mais c'est aussi un documentaire sur euh, la façon dont on peut se mettre à la place ou pas de quelqu'un. Ce qui fait que c'est à la fois complètement son histoire et en même temps euh, plus tout à fait non plus. C'est 5 minutes, 6 minutes de conscience. Et, euh... et donc à un moment, je me suis raconté Baf Je peux bien gommer 5-6 minutes de ma vie. Euh... Et euh, je me revois lui hurler euh... Oui. Oui, c'est un viol. Voilà. Je voulais qu'on refasse ce trajet d et que le spectateur se demande lui-même ce que c'était que cette, cette histoire en fait. On interroge tout le temps le fait qu'elle lui soit retournée, on n'interroge jamais le fait que, que cet homme l'ait violé par exemple. Ça, ça ne, jamais personne ne s'en inquiète. C'est quelque chose qui lui a détruit la vie. que on n'a pas à remettre ça en question en fait. Tu désapprends le, le lien, tu désapprends le, le désir, tu désapprends la confiance. J'ai réalisé que c'est dont j'avais le plus honte, c'était d'avoir abandonné partie des mois derrière. Je me disais, euh, t'es une, une perverse, menteuse, manipulatrice, t'es es, quelqu'un de mauvais. Euh. En fait, je comprenais plus rien. Beaucoup de femmes ont beaucoup de mal, et d'hommes aussi, hein, bien sûr, à déconstruire la violence qui leur a été faite comme si on avait toujours mérité ce qui nous arrivait. Il y a aussi juste dire à un moment donné « ça m'est arrivé ». C'est aussi une façon de parler de la responsabilité pour moi, de, de ne pas dire aux femmes « vous n'avez rien dans les mains, vous ne pouvez, il n'y a rien à faire, vous êtes juste des victimes intersidérales, et restez dans, dans cet état ». Je pense que j'avais quelque chose, j'avais ou j'ai, je ne sais pas, lié à euh, « si on fait gaffe, quand même, on ne se met pas dans telle situation » c'est ultra conventionnel comme je vois toute ma famille derrière dans ma famille s'il pleut on sort pas parce que ça mouille et que le sol est glissant et on peut se casser quelque chose donc vaut mieux pas on a aussi une responsabilité celle de, de se dire à un moment donné euh, qu'est ce que je fais de ce qu'on a fait de moi quoi qu'est ce que je fais de l'éducation que j'ai reçue et comment je la déconstruis je la, je la détricote pour essayer de d'arrêter d'être ce que les autres, ce qu'on attend de moi, d'être être gentil, d'être à ma place, d'être suffisamment féminine, d'être suffisamment machin machin. Que ce soit l'histoire de quelqu'un d'autre, en fait, souvent ça aide. Parce qu'on n'est pas seul aussi, je pense. Victime comme bourreau, c'est un état qu'on traverse en fait. Sauf qu'il faut d'abord reconnaître qu'on a été victime au bourreau pour pouvoir traverser cet état. Les télésinaces ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.